La volée des sourires, ils font de toi un conquérant, si je... au lieu de ta à lune tes larmes, c'est tes larmes. Oh, petit, ô oh, petit un Enfant de vie dans on a oublié tes Pour toi la vie n'est pas Sèche oh, petit, oh, petit mm. Où les enfants du monde entier Ouvrons nos mains à l'amitié Séchant les larmes de leurs yeux ou que les cœurs éclairent les cieux mm. Enfants des Ton visage plein de rire, Sèche tes larmes, sèche tes larmes Au oh petit, au oh petit Toi qui me donnes la main Je veux t'offrir lendemain Viens, suis-moi, les à Je t'aimerai de tout mon cœur des larmes. pour petit, petit les enfants du monde entier, pour nos mains à l'amitié, Séchons les larmes de leurs yeux, pour que les cœurs éclairent les cieux.